Comment participer au test net de la plateforme Core Satoshi et comment récupérer les hash chaque jour afin de pouvoir booster la puissance de vos minages de Core Satoshi. Et je vais aussi vous montrer comment lier votre application MetaMask avec votre application Core Satoshi. Et à la fin de la vidéo, je vais vous donner un secret de comment faire pour épuiser tous vos cartes de hachage afin de pouvoir booster considérablement votre vitesse de ménage. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre chaque étape parce que chaque étape dans cette vidéo est très très importante.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 De notre portefeuille metamask alors pour ce faire on va ouvrir rapidement notre portefeuille metamask et bien arrivé sur votre portefeuille metamask vous allez donc cliquer sur les trattres là ici cliquez là et après vous allez cliquer sur navigateur d'accord sur navigateur vous allez devoir entrer euh, l'adresse que vous aurez à trouver dans notre et dans la je vais vous laisser ça dans la description je vais aller chercher l'adresse là dans le groupe whatsapp voilà donc voilà l'adresse vous allez trouver cette adresse là vous allez le trouver dans la description cette adresse là vous allez le trouver dans la description le copier, le copier. Moi je viens de le copier déjà et vous venez dans votre navigateur. Alors, arrivé dans le navigateur, vous allez devoir coller ça ici. D'accord, vous le collez là. C'est ça, il n'a long. Voilà, et on lance la recherche. alors arrivé ici comme vous le voyez ici c'est écrit T-Core vous allez devoir défiler défiler aller en bas vous allez devoir défiler jusqu'à trouver cette partie là Add call network d'accord vous cliquez dessus vous cliquez sur Add call network comme la flèche l'indique cliquez dessus alors ici on vous dit autoriser ce site à ajouter un réseau à votre manette, oui. Vous allez cliquer sur autoriser ici. Vous cliquez sur autoriser. Si on dit changer de réseau ou annuler, moi je vais cliquer sur changer de réseau. Changer de réseau fait avec un succès. Alors on va donc retourner sur la page d'accueil. masque alors on va cliquer sur portefeuille voilà donc le réseau vous n'avez aucune transaction d'accord voilà le réseau alors voici donc l'adresse que vous allez copier voici l'adresse que vous allez copier parce que ici on est sur le portefeuille de corps d'accord on est sur la fonction de corps comme vous le voyez en haut ici donc c'est cette adresse là que vous allez copier. Il vous suffit de cliquer dessus. Vous voyez, je clique seulement dessus pour que je vous le montre très bien. Vous allez cliquer là, d'accord, sur cette adresse là. Vous cliquez dessus pour copier. Si je clique, vous voyez, c'est copié. Alors on va retourner maintenant dans notre portefeuille, et dans notre application Satoshi. Arrivé dans notre application Satoshi, on clique. En le bouton au milieu là le money alors on défie et on vient ici et on clique sur sur le bouton connecter le portefeuille d'accord alors on va cliquer sur connecter le portefeuille vous connectez votre portefeuille maintenant l'adresse que vous venez de copier depuis votre metamask vous allez le coller ici vous, avez, vous exercez un appui long et vous cliquez sur Paste ou Paste ou Coller. Vous regardez bien, je viens de coller l'adresse là à l'intérieur là. Donc vous allez faire la même chose et après vous allez maintenant cliquer sur le petit bouton là OK. Vous cliquez sur OK pour valider. Adresse de portefeuille. Connecté avec succès. On clique sur Compris. Vous voyez. Remarquez-le très bien. Remarquez-le bien. On voit ici notre adresse a été ajoutée. D'accord. Maintenant, pour récupérer le hachage nous, nous allons devoir effectuer une transaction. Alors qu'est-ce qu'on va faire Là maintenant vous allez copier le deuxième lien qui est dans la description. Vous allez le copier. Alors moi je vais aller dans mon groupe WhatsApp. Pour aller le chercher. Je copie cette adresse là. D'accord cette adresse là vous allez le trouver dans la description. D'accord c'est ce message là. C'est ce message là exactement que vous allez trouver dans la description. Alors moi je vais copier cette adresse là. D'accord je copie. Vais retourner dans MetaMask. Alors, de retour sur MetaMask, nous allons encore une fois cliquer sur le bouton de trois traits là. On clique sur les trois traits et on vient dans Navigateur. On clique sur Navigateur, d'accord. Nous allons donc cliquer. Nous allons cliquer ici sur le bouton recherche là. On clique sur le bouton recherche dessus pour ouvrir la barre de recherche d'accord on clique alors maintenant on va effacer ce qui était là et on applique maintenant un appui long pour coller l'adresse que nous venons de copier et on clique maintenant sur recherche on patiente on nous demande d'ajouter notre de corps s'attoucher c'est à dire notre adresse de portefeuille du corps s'attoucher on nous demande de le saisir ici alors qu'est ce qu'on va faire on va donc cliquer d'accord toujours sur les trois boutons là ici on clique dessus Et on vient maintenant sur portefeuille d'accord on clique sur portefeuille et on clique sur l'adresse là pour le copier là pour copier l'adresse pour le copier d'accord et vous revenez encore sur les trois traits là et vous cliquez sur navigateur vous revenez sur navigateur alors là vous allez donc ici exercer un appui long dans la barre de recherche et vous cliquez pour coller alors vous cliquez sur je ne suis pas un robot je ne suis pas un robot cliquer dessus d'accord ok on nous dit ici de choisir des bus je vais choisir premier bus deuxième bus troisième deuxième. vous devrez cliquer sur chaque image contenant des bus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'image où il y a des bus donc à parama chez moi il n'y en a plus alors on va cliquer sur valider. Voilà, comme vous le voyez, c'est déjà validé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur ce bouton. Get score. Get t core. On va cliquer dessus. Impatiente. Ok les gars. Comme vous le voyez ici, j'ai maintenant 5 corps. 5-10 corps donc euh, ce que j'ai réclamé n'est pas arrivé donc euh, j'en ai parlé à un ami qui m'a envoyé 5 pour m'aider à tester donc vous aussi vous devrez intégrer hein, vous devrez intégrer le, le, le forum whatsapp dont le lien se trouve dans la description le forum whatsapp dédié aux mineurs de corps satoshi vous intégrez là-bas et vous allez envoyer votre adresse le petit corps là on peut essayer de, de partager entre nous c'est je là pour pouvoir activer la vitesse de minage alors ce que je vais faire maintenant je vais cliquer sur sur envoyer je vais cliquer sur envoyer ici pour envoyer maintenant à quelqu'un d'accord je clique là j'ai déjà copié l'adresse déjà au préalable donc ici maintenant je vais coller maintenant l'adresse ici je l'adresse là voilà. vous voyez il a accepté l'adresse d'accord et on me dit ajouter cette adresse à votre carnet oui j'ajoute je mets un nom parce que je ne maîtrise pas trop le nom du leader je mets seulement adresse 1 adresse un j'enregistre Voilà, donc maintenant, euh, je vais cliquer sur suivant. D'accord Je clique sur suivant. Maintenant, ici, je mets 0,1 Je mets 01 Et je, je clique maintenant sur envoyer. D'accord Je vais cliquer maintenant sur envoyer pour effectuer la formation. voilà je clique maintenant de nouveau je vais envoyer d'accord je clique dessus je patiente transaction effectuée voilà donc vous voyez le montant qui me restait à diminuer considérablement voilà, donc maintenant on va retourner maintenant après que les transactions ont été effectuées, on va maintenant retourner sur notre application Satoshi pour récupérer euh, le rachage Et voilà, nous voici sur l'application. On va cliquer là alors sur maining. Depuis pour aller en bas, on clique maintenant sur récupérer hash. Maintenant sur récupérer H reçu, voilà comme vous le voyez, H de 10 000 reçu. H de 10 000 reçu, vous le voyez. Voilà donc je que maintenant sur compris. Voilà, donc, maintenant ce que je vais expliquer est que ici pour pouvoir récupérer ici le H ici vous devrez d'abord inscrire hein, trois personnes qui vont vraiment et commencer le minage donc chez moi ici j'ai déjà inscrit deux personnes qui ont vraiment commencé en fait en réalité j'ai inscrit plus de cinq personnes mais qui n'ont pas encore et, lancé le minage C'est seulement deux personnes qui ont lancé le minage Donc quand le troisième va réussir à, à passer l'étape de vérification de selfie alors je peux maintenant cliquer sur euh, récupérer le hash et je vais récupérer mes 150 000 H, d'accord voilà donc je clique sur compris alors là ça c'est mon tableau de bord après trois jours trois jours après après que j'ai lié mon compte metamask avec mon application Core satoshi d'accord ça c'est trois jours après ça maintenant après avoir lié le compte les deux comptes c'est à dire l'application et votre metamask vous allez voir que tous les jours on doit vous envoyer 10 000, un, un rachat de 10 000 c'est ça ici vous devrez le récupérer donc pour le récupérer il vous suffit seulement de cliquer ici là vous cliquez là pour le récupérer d'accord maintenant qu'est ce qu'on va faire on va essayer de le récupérer pour écouter ce qu'il va me dire je clique dessus observez bien il dit veuillez effectuer une transaction d'abord avant de pouvoir récupérer alors qu'est-ce qu'on va faire on va aller dans notre metamask ok voilà Et donc voici maintenant sur notre application de transaction metamask alors qu'est-ce qu'on va faire pour récupérer le hash de l'autre côté on va devoir effectuer une transaction donc on va cliquer sur le bouton là envoyer on clique sur le bouton envoyer voilà maintenant si vous avez une adresse que vous avez déjà copiée au préalable vous allez appliquer une appui longue comme ça et cliquez dessus pour coller l'adresse d'accord maintenant ici pour moi ce n'est pas l'adresse euh, j'ai déjà l'adresse à mon niveau que j'ai déjà enregistré j'ai seulement l'adresse d'une seule personne alors vous allez cliquer sur l'adresse d'accord voilà l'adresse donc je peux cliquer comme ça je clique sur l'adresse comme ça hein? je clique et automatiquement l'adresse est sélectionnée comme vous le voyez alors je vais cliquer sur suivant donc ce qui veut dire que si vous enregistrez les adresses de chaque personne qui, euh, qui sont dans votre euh, liste vous pouvez les nommer moi j'ai mis adresse 1 parce que je ne connais pas le nom de la personne j'ai été sûrement sur telegram pour aller chercher une adresse donc et trouver les copier je ne connais pas le nom de la personne c'est pourquoi j'ai mis adresse 1. vous pouvez nommer et, et le, vous pouvez donner un nom à chaque adresse donc maintenant, arrivé ici, vous allez maintenant mettre, vous allez cliquer là, pour ouvrir le clavier. Vous Allez-vous cliquer sur le point zéro, sur la partie 0 là, pour ouvrir le clavier. Alors, vous allez mettre 0,1 soit 0,001. D'accord Peu importe. L'essentiel c'est de pouvoir effectuer une transaction, d'accord Donc moi je vais faire 0,005 donc je, je clique maintenant sur envoyer, d'accord Je clique maintenant sur suivant pour envoyer, patiente, les informations vont s'afficher ici. Voilà, les informations sont affichées là. Donc vous voyez, je devrais envoyer 0,005 mais il a ajouté 4, 4 c'est pour le réseau, c'est pour le gaz, d'accord de alors maintenant je vais cliquer sur envoyer pour effectuer la transaction maintenant on passe Et voilà transaction effectuée appuyer sur cette option voilà transaction effectuée alors maintenant maintenant que la transaction a été effectuée nous allons pouvoir maintenant fermer notre application metamask et retourner sur l'application satoshi alors ici comme la transaction a été effectuée maintenant nous allons cliquer récupérer hash d'accord pour eh, récupérer notre hachage donc on va cliquer dessus sur le bouton là on clique dessus et vous allez voir que immédiatement je vais récupérer et je vais récupérer mon hash et vous allez voir que ici ça va augmenter regardez bien vous allez voir que ça va augmenter le, le niveau de vitesse de ménage va augmenter donc on clique sur récupérer voilà hash de 10 000 reçu je suis compris voilà les gars j'avais promis vous donner une, une stratégie pour avoir assez de, de hash. d'accord pour épuiser vos cartes de rachage donc voilà ici comme vous le voyez je suis sur mon tableau de bord donc euh, je vais cliquer sur carte de rachage et quand vous regardez si je n'ai plus de cartes de rachage d'accord il y en a plus j'ai déjà tout épuisé même si j'actualise il y en a plus peut-être ça fait dans la journée le soir ou demain avant de pouvoir recevoir une autre carte. Alors comment j'ai fait pour épuiser mes cartes en, en 10 minutes? Vous allez, si vous avez la carte, d'accord vous cliquez, vous initiez, vous lancez la carte. D'accord, vous allez lancer la carte. Après avoir lancé la carte, vous copiez maintenant euh, le code. D'accord. Vous allez maintenant sur votre application Telegram. Alors arrivé dans Telegram. Vous allez donc cliquer sur le, le bouton de recherche là ici vous allez cliquer dessus vous l'ouvrez alors euh, dans la barre de recherche vous allez taper corps satoshi corps satoshi vous voyez et vous lancez la recherche vous voyez tous ces listes là vous voyez. ici c'est les bottes d'accord maintenant si vous voulez vous pouvez rentrer dans les bots pour récupérer des codes de rachage pour aller et participer au rachage d'accord ici c'est les bottes qui vous partagent les, les codes de, de rachage d'accord ça c'est les bottes c'est pourquoi vous voyez le même nom partout rose rose rose c'est un bot maintenant ici euh, moi ce que je vous conseille de, de faire pour que ça soit rapide pour vous ces comptes-là, vous allez voir que c'est des groupes. Ici, c'est des groupes. Vous allez intégrer un maximum de groupes s'il le faut. Moi, j'ai intégré au moins 6 groupes. D'accord Vous intégrez les groupes là. Vous allez partager le code là. Le code que vous venez d'initier, vous allez le partager dans tous les groupes. Tous les groupes, je vous dis, partagez les plusieurs reprises. Vous pouvez partager 3 fois 4 fois sur le même groupe. Allez dans de, de l'autre groupe aussi, partagez encore 3 fois 4 fois 5 fois s'il le faut partagez les au maximum je vous dis quand vous allez faire comme ça à moins de deux minutes vous retournez dans votre application satoshi et vous actualisez vous allez voir que les gens ont déjà utilisé votre carte qu'est ce que vous allez faire vous allez cliquer sur effectuer le change et vous allez effectuer l'échange vous initiez encore une deuxième carte immédiatement vous faites la même chose vous, vous faites ainsi de suite vous allez faire pour tous vos cartes. et je vous assure à moins de 10 minutes vous allez épuiser tous vos cartes, vous allez échanger tous vos codes de rachage très rapidement à moins de 10 minutes je l'ai fait hier seulement et j'ai trouvé le résultat et j'ai voulu partager cette astuce là avec vous voilà je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo donc en fait le même si eh, même si vous avez eh, lancé une quelqu'un a lancé une participation eh, et vous vous avez copié le code de participation mais la personne n'a pas encore validé ou bien le nombre n'a pas encore été atteint vous pouvez annuler ça, vous annulez ça et vous initiez ça vous-même, vous initiez la carte là vous-même et vous le partagez dans le groupe Telegram tel que je vous ai montré et vous allez voir, je vous assure, à moins de 10 minutes, vous allez épuiser tous vos cartes et la vitesse de minage va augmenter à votre niveau, voilà, et comme vous le voyez, ma vitesse de minage là, ça a augmenté, voilà.